Euh, bonjour, rebonjour à tous et bienvenue dans cette présentation euh, de la formation mécanique euh, sous statut euh, alternant. Donc, je suis accompagnée de son responsable, Nadir Lebal. Bonjour Nadir. Bonjour. Et euh, de Hugues Baume, donc qui est responsable de la formation mécanique et ergonomie, et qui, euh, une formation, qui propose aussi des cours aux dernières années de la formation euh, FISA mécanique. Euh, je, vais, je vais vous laisser, euh, Nadir, euh, présenter cette formation tout d'abord. Puis euh, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, euh, on prendra le temps d'y répondre juste après. Parfait. Ben, bonsoir à toutes et à tous. Euh, la formation euh, par apprentissage physimécanique, intitulée euh, COMET, c'est une formation... Ah, Donc. Un Petit souci technique, ouais. ça arrive même en l école d'ingénieur, comme vous pouvez le voir. Ça, le diaporama qu'on arrive à gérer. <rire> le, le diaporama va réapparaître dans, dans quelques secondes. Mais peut-être que vous pouvez commencer. Ouais. Euh... La formation Comet, euh, euh, c'est une formation par apprentissage euh, qui se déroule à Montbéliard. Euh, c'est une des neuf formations de l'UTBM. Il y a cinq formations qui sont sous statut étudiant et parmi les quatre formations sous statut apprenti, il y a la formation euh, mécanique par apprentissage. Euh, cette formation par apprentissage est le fruit d'un partenariat depuis 2008 entre l'UTBM qui est la garante du diplôme d'ingénieur et euh, notre partenaire, euh, c'est le CFAI, c'est le Centre de Formation par Apprentissage de l'Industrie. Qui est lui-même rattaché au pôle de formation des industries technologiques de l'UIMM. Euh, et aussi à l'habilitation, euh, la CTI, qui euh, nous donne l'habilitation à délivrer ce diplôme. Euh, je, le, le statut d'apprenti. L'apprenti, il possède le statut d'un salarié d'entreprise. Ça, c'est un des avantages de cette formation où l'apprenti possède tout le statut de salarié à part, à part entière. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes euh, périodes de congé. C'est plus considéré comme un salarié, comme un euro. Il ne possède pas les mêmes vacances comme les étudiants. Et il possède aussi une rémunération en fonction de l'année, en fonction de, euh, de l'âge. Et, euh, il bénéficie également de, des avantages d'un étudiant, euh, puisqu'il euh, il, il a accès aux au cours, restaurants universitaire, à la bibliothèque, il peut emprunter des livres. En termes de rémunération, je présente ici par juste ordre euh, indicatif euh, le, la rémunération en pourcentage du SMIC. Euh, qui est en fonction de l'âge, soit de 18 à 20 ans, il y a des grilles, en fonction de l'âge et en fonction de l'année, on, on, on cycle d'ingénieur, c'est-à-dire en première, deuxième et troisième année d'ingénieur, et en fonction de l'entreprise, si, euh, si, euh, si elle appartient à lui-même ou non. Euh, la formation sous statut apprenti, on les recrute à partir soit les étudiants qui, qui font le tronc commun de l'UTBM, euh, tronc commun intégré, ou euh, au, bout de, euh, au bout de la première année cycle ingénieur, au bout de deux, deux ans, soit ils font le cycle euh, soit CPGE, soit tronc commun euh, classe prépa ou, euh, ou euh, l'UT. à partir de cette formation on peut les récupérer. Euh, ils peuvent postuler sur la formation sous statut apprenti. Après, il y a une étude de dossier qui se fait en fonction des euh, dossiers récupérés. Euh, une fois qu'ils intègrent la formation, euh, comme c'est une formation sous, sous, sous statut apprenti, il y a une partie qui se déroule dans les locaux de l'UTBM ainsi que le CFAI. Et l'autre partie, elle, est, elle se déroule en entreprise puisqu'ils sont considérés comme apprentis. Euh, je présente ici le planning de l'alternance. Dès leur arrivée, c'est-à-dire en première, troisième année euh, dans le cycle de cinq ans, ou première année au niveau ingénieur, euh, dès leur arrivée, ils vont aller d'abord en entreprise pour se familiariser à leur poste avec leur maître d'apprentissage. Et à partir d'un mois, ils vont venir dans les locaux de l'UTBM où ils vont avoir une formation accélérée sur neuf mois. 9 euh, semaines. Sur 9 semaines, ils vont avoir l'équivalent d'un semestre. Et cette formation, euh, les cours sont... Euh, une partie des cours est réalisée à l'UTBM et l'autre partie, elle est au CFAI, euh, à Aix-en-Cours. L'UTBM, c'est dans, dans le site de Montbéliard. Une fois qu'ils terminent les, le premier semestre qui, qui représente 9 semaines, ils reviennent en entreprise. Neuf semaines encore, le temps que les autres apprentis de deuxième année, ils reviennent, puisqu'ils ne seront pas dans le même site en même temps. Et ils reviennent après cette, formation, cette période en entreprise, ils reviennent à l'ITBM pour poursuivre leur formation et ainsi de suite. En deuxième année, si vous remarquez dans le planning d'alternance, depuis mars jusqu'à début décembre, on a une longue période d'entreprise. Et comme dans le, un des critères de diplomation sur la formation sous statut apprenti, c'est une période obligatoire de 12 semaines cumulées pendant les trois ans à l'étranger. Et euh, comme la période depuis de la fin de mars, peut, fin de première année jusqu'au décembre de la deuxième année, deuxième année est très longue, on conseille les apprentis de partir euh, en période à l'étranger, sur cette période-là, puisqu'elle euh, est suffisamment longue pour effectuer les 12 semaines. Sachant qu'il n'y a pas une obligation de faire les 12 semaines euh, un seul, euh, euh, en une seule période. Ils peuvent la, la, la, les, la période de 12 semaines elle peut être cumulée pendant les 3 ans. Et en dernière année, c'est la cinquième année ingénieur, les apprentis vont avoir un semestre, tout, euh, tout un semestre qui est mutualisé avec la formation FIS, et notamment FIS euh, et de Ergonomie Design à Montbéliard, où ils vont euh, poursuivre pendant les 18 semaines euh, les mêmes cours que la formation sous statut euh, étudiant, dont le responsable euh, Hugues Baume est à côté de moi. Et pendant cette période, ils vont euh, euh, suivre les mêmes UV, les projets. Par contre, ils n'ont pas un choix d'UV. Ils ont des UV euh, euh, bien ciblés et quelques choix, un choix très limité que je vais présenter après. Et, euh, quand les étudiants, par exemple, je, prends, je présente ici les deux, les deux portions, c'est la période des vacances de Noël, euh, les apprentis vont revenir en entreprise et euh, leur congé, il est géré par leur entreprise puisqu'ils ne sont pas considérés comme étudiants. Et euh, une fois qu'ils terminent, ils rentrent en entreprise, c'est pour effectuer le stage. Et on a, sur cette formation, on propose trois, années, euh, trois stages, un stage pendant chaque année. Chaque apprenti, il a un tuteur pédagogique, soit un enseignant de l'UTBM ou... Euh, un, un, ce qu'on appelle un, un suiveur pédagogique, soit de l'UTBM soit du CFAI. Et euh, il a un maître d'apprentissage dans l'entreprise. En termes de, de quantité d'heures, euh, au total, on a 3000 heures en entreprise, ce qui représente une présence de 1000 heures par an. Et on a 1800 heures de formation, ce qui représente 600 heures par an. Les enseignements sont répartis entre le CFAI et l'UTBM, et on a un planning spécifique en première et deuxième année, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un choix des unités de valeur, comme on le propose pour les formations FIS, et pour chaque semestre, ils ont neuf semaines de cours qui sont, qui sont un peu denses. Si on peut dire. Euh, dernier semestre d'études est commun avec la formation sous statut apprenti qui représente les sem 18 semaines de cours. Euh, ils ont le choix de choisir une langue, euh, s'ils ont validé le B2, une autre langue étrangère. Il y a une possibilité de partir aussi pendant ce dernier semestre à l'étranger. Les objectifs de la formation, c'est de former, nous, on propose de former des ingénieurs en spécialité mécanique possédant une solide culture scientifique et technologique, dotés de solides compétences en conception mécanique, avec une expérience industrielle acquise grâce à l'alternance, puisqu'ils passent euh, une grande période en entreprise, et aptes à s'intégrer à toute entreprise ouvrant dans le domaine du transport et de l'énergie. Je présente quelques unités de valeur. Euh, telle la formation FIS aussi. Euh, ils ont, quelques, euh, ils ont de, dans les premiers semestres que des euh, unités de valeur en connaissances scientifiques. Et après, ils vont euh, en, pendant les deux derniers semestres, euh, notamment le semestre qui est, euh, qui est mutualisé à la, avec la formation FIS, on leur propose des unités de valeur en technique et méthode. On peut trouver dans tout ce qui est connaissance scientifique des unités de valeur sur les matériaux, sur la mécanique des fluides, mécanique des solides, tout ce qui est thermique et thermodynamique, tout ce qui est conception, dimensionnement mécanique, et, et bien sûr, les mathématiques, ainsi que les statistiques. Et en TM, c'est plus dans le domaine de l'énergie ou de transport aussi, dans la conception. Et euh, sans oublier qu'il faut aussi valider un certain nombre de... De, de crédit en communication orale et écrite et en organisation OM, tout ce qui est organisation du travail, réglementation et management. Ainsi que les unités de valeur en expression et communication, tout ce qui est langue, notamment le B2 qui est obligatoire. En termes de quantité d'heures, je présente ici le pourcentage en heures enseigné avec les différentes. Euh, euh, en connaissances scientifique, en techniques et méthodes et le nombre de crédits nécessaires et avec le pourcentage. Sachant que le nombre d'heures enseignées au CFAI à Exincourt représente 35% et 65% enseignées à l'UTBM. Voilà. Les projets en entreprise, les projets pour chaque année, euh, chaque apprenti, j'ai dit qu'il a un suiveur UTBM et il a un maître d'apprentissage qui vont les suivre pendant les trois ans. C'est toujours le même maître d'apprentissage et le même, euh, même suiveur UTBM. Euh, première année, on demande plus un projet euh, de découverte de l'entreprise via des missions ou des tâches bien demandées. Et deuxième année, c'est un projet plus technique et en dernière année, un projet de gestion et de management. Et, euh, chaque projet il est évalué. Et il représente un certain nombre de crédits, où les crédits, euh, nombre de crédits euh, représentant cette période d'entreprise représente 73 crédits, ce qui est conséquent pour la formation. Il représente 36% des crédits euh, de la formation totale. En termes d'admission. Les dépôts des candidatures sont ouverts à partir du 20 janvier, du 20 janvier au 20 avril. Ils peuvent, vous pouvez accéder au site des trois UT Admission pour déposer vos candidatures, vos dossiers de candidature. Une deuxième session est ouverte aussi à partir du 21 avril au 30 juin. Le dossier sera téléchargeable sur le site de l'UTBM. Cependant, la deuxième session... Elle n'est ouverte que pour ceux qui n'ont pas postulé pour la première session. Une fois on postule pour la première session, ils n'ont pas le droit, vous n'avez pas le droit de repostuler pour la deuxième session. Et la sélection se fait sur dossier et par entretien, entretien aussi. Euh, vous, vous avez le choix, la possibilité de faire plusieurs vœux. Il faut bien choisir entre les vœux que vous sélectionnez, entre les, deux, les différentes formations des trois UT aussi. Hein. Et euh, une fois nous on fait la sélection, la sélection se fait sous dossier. Après il reste euh, la validité de votre de votre candidature elle n'est valable qu'avec la signature du contrat d'apprentissage. C'est une deuxième contrainte. Une fois on, sélectionne, on vous sélectionne, il faut trouver l'entreprise et on vous donne euh, l'UTBM met à disposition, des offres de contrat. Une fois on sélectionne les admissibles, après on fait des forums avec les entreprises euh, pour faciliter euh, le recrutement et pour que vous présentez vos CV aux différentes entreprises. Et euh, le forum, il sera organisé fin mai pour les candidats admissibles. Voilà. Les compétences que vous devez avoir à la fin de la formation, c'est savoir étudier la faisabilité d'un projet, d'un système mécanique, euh, tout en élaborant des propositions techniques de qualité et de coût, euh, savoir concevoir des solutions innovantes ou des évolutions technologiques, tout en intégrant des caractéristiques et des contraintes du projet en fonction du choix du matériau, type de procédé, l'interaction produit-procédé. Euh, réaliser des modélisations et des simulations numériques, partie numérique aussi qui est offerte par cette formation. Euh, tout en ça, il faut savoir analyser des résultats, proposer des solutions en fonction des, des résultats de simulation numérique. Ça euh, va prototyper des solutions et développer avec des applications plus spécifiques dans le domaine de l'énergie et le transport. Intégrer une culture d'entreprise et de management de projets. Je présente ici quelques types de postes euh, proposés euh, qui peuvent être... Euh, où le, les futurs apprentis peuvent postuler. Je présente quelques exemples de projets. Euh, projets à caractère qui entrent dans le domaine du transport. Euh, là, par exemple, c'était un projet euh, euh, dans le cadre de deux UV de unités de valeur proposées en dernière année, où les étudiants peuvent travailler, je ne sais pas pourquoi les animations ne fonctionnent pas, ils ont travaillé dans le cadre d'un projet avec ArcelorMittal pour concevoir une crash box pour absorber les chocs dans, en cas d'un choc d'un véhicule. Crash test. Euh, ici aussi, on a... Euh, intégrer dans le cadre de projet tout ce qui est procédé innovant, tel que les procédés par fabrication additive, ou les apprentis ils ont travaillé dans le cadre de projets pour améliorer, alléger des structures, tout en intégrant ces procédés innovants tels que la fabrication additive, euh, projets dans le cadre de véhicules euh, ou, ou euh, avions ou euh, systèmes de transport. Et là c'était aussi un projet euh, dans le domaine aéronautique où ils ont fait de la simulation, de la conception euh, et euh, calcul de structure pour concevoir, euh, alléger aussi l'aile d'avion dans le cadre de, de, des projets. Ici, je présente aussi tout ce qui est fabrication additive, intégration des structures, des structures lattice, où on essaie dans la formation, même les enseignants-chercheurs intègrent ce qu'ils font en recherche dans leur formation et, et là, il y a l'intégration ou... Euh, mutualisation entre euh, les connaissances recherche et apporter ça pour les, les étudiants et apprentis. Voilà. Il y a même le stockage de l'énergie euh, euh, sous forme d'hydrogène euh, voilà, pour euh, les applications euh, automobiles aussi, véhicules à hydrogène. Voilà. Euh, dans le cadre de la formation aussi, on essaye d'établir de, des collaborations pédagogiques entre Interpol euh, avec des projets, des UV qui sont dans euh, différents pôles. Ils il participent à des UV dans le pôle euh, Industrie 4.0. Euh, il y a de, beaucoup de, toute la formation à aller dans le pôle euh, Transport du futur. Et euh, il y a des enseignants dans le pôle Énergie où on essaye, avec euh, la formation Sbarou aussi, pour euh, proposer des projets futurs euh, qui intègrent les différentes... Euh, euh, les différentes euh, compétences du, euh, de la formation UTBM. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bah, merci à vous pour, euh, pour cette présentation. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, la formation elle se déroule sur deux sites. Donc, on a le site du CFAI à Exincourt et aussi le, site, enfin, le campus de Montbéliard qui appartient ouais. à l'UTBM. Je vous propose juste de regarder ben, quelques images de ce campus et de vous retrouver juste après pour répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poster sur le chat. À tout de suite. Salut, moi c'est Léa, je suis étudiante sur le campus de Montbéliard. Je vous emmène visiter. Être étudiante à Montbéliard. Imaginez créer et modéliser les projets. Profitez d'un patrimoine industriel et culturel riche. Formé en mécanique générale. Supporter un club de football historique. sur des simulateurs grandeur nature boire un chocolat chaud dans l'un des plus grands marchés noël de france concevoir et fabriquer des prototypes uniques.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 révéler ses talents Alors, peut-être quelques questions qui pourraient intéresser les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc déjà, quels sont les critères d'admission Quel est le profil rêvé que vous recherchez au sein de cette formation Pour les critères d'admission, comme on reçoit beaucoup de dossiers, euh, déjà, ce que je conseille, c'est qu'ils remplissent bien les dossiers. Ils vérifient bien que toutes les pièces demandées, euh, ils les ont bien intégrées dans leur dossier. Après, nous, on regarde, euh, euh, on recrute en fonction de type de formation. Euh, ça fait deux ans, par exemple BTS, ça fait deux ans, on n'a pas pu recruter des BTS. Il euh, y avait, on recrute généralement euh, si on a un profil. Euh, Excellent en BTS, avec euh, euh, s'il est parmi vraiment le premier de la, de la promo, on peut le recruter. Tout dépend euh, euh, le nombre de la promo. s'il si, euh, est le premier sur sur une trentaine avec euh, qui se qui a une excellente note par rapport à la moyenne de la, de, de la promo, on peut le, le, le sélectionner. Après, euh, beaucoup plus euh, CPGE aussi, on prend, euh, généralement, on est moins sévère en termes de moyenne, puisqu'on prend euh, presque des pourcentages, euh, on peut dire la moitié, on peut, euh, ceux qui ont la moyenne, on peut les prendre en CPGE, en, euh, tout ce qui est euh, tronc commun, euh, commun, UTC, ils ont le, le, le, le ut les, euh, les troncs communs ut utbm euh, ils, peuvent, ils ont le droit d'accéder directement à la formation euh, sans aucune condition sauf la signature du contrat d'apprentissage après euh, presque le premier tiers de, de, de des, des, des euh, des formations euh, UT euh, euh, DUT. DUT on prend un tiers et euh, voilà généralement euh, le recrutement il est en fonction de ces points là euh, on vérifie bien les notes en mathématiques en mécanique euh, l'anglais est aussi un critère de choix du coup, c'est les critères généralement qu'on utilise. Euh, on, on a généralement on a 28 places sur le nombre de dossiers qu'on qu reçoit. On reçoit jusqu'à 500 dossiers pour 28 places. Par contre, on sélectionne, euh, l'année dernière, on a sélectionné 90 euh, admissibles. Et parmi les 90 admissibles, après, euh, ça reste la signature du contrat d'apprentissage qui va... Euh, qui va euh, permettre au candidat d'être admis définitivement. Voilà, admis. Et justement, si le candidat ne trouve pas cette entreprise, est-ce qu'il peut euh, potentiellement entrer en formation initiale à ce compte-là euh, S'ils n'ont pas... Euh, puisque nous, on, une, fois, une fois on sélectionne les admissibles, ça sera le, la signature du contrat d'apprentissage. S'ils n'ont pas le contrat d'apprentissage, après, s'ils sont sélectionnés dans un deuxième choix, dans une autre formation, et ils sont admis, ils peuvent accéder, bien sûr, mais s'ils n'ont pas, pas été euh, admis dans les autres formations initiales, ils ne peuvent pas. D'accord. Je vois qu'on a aussi une question de, de Bastien euh, sur le chat qui demande « Est-ce que le fait d'avoir fait de l'apprentissage auparavant apporte une plus-value sur l'admissibilité euh, ?» Non. Ça ne change pas beaucoup. Euh, C'est plus avoir des bonnes notes. Euh, voilà, il faut avoir des bonnes notes. C'est ça qui peut aider, mais pas le, le fait... On, on reçoit beaucoup de candidatures avec déjà une entreprise qui propose le contrat d'apprentissage. Mais euh, on ne fait pas le choix avec... Euh, euh, certes, ça peut aider, mais nous, on essaie euh, euh, de regarder que les dossiers ne pas privilégier... Un qui a un contrat d'apprentissage par rapport à un autre, euh, en termes de recrutement. Pour le, en tout cas, euh, pour les admissibles. Et après, une fois ceux qui ont obtenu le contrat d'apprentissage, ils sont prioritaires. Et là, hélas, sur les, euh, la liste admissible, le premier qui signe le contrat d'apprentissage, c'est le premier qui sera dans la liste. Et Donc, on s'arrête. Voilà, il faut se dépêcher à trouver une entreprise. Exact. Donc, je reviens aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'étranger. Vous parliez du fait de réaliser des semestres d'études à l'étranger. Est-ce que c'est possible aussi de partir à l'étranger euh, en entreprise Oui, c'est une obligation de partir. Euh, il, y a deux, il y a le semestre d'études à l'étranger euh, qui peuvent le faire en dernière année quand ils sont en formation mutualisé avec euh, euh, les, la Ergonomie Ergonomy Design. Là, ils peuvent partir à l'étranger, mais c'est pendant la période euh, formation, euh, euh, période école. Euh, sur cette période, ils peuvent partir. Actuellement, il y a beaucoup de... Actuellement, pour partir en semestre d'études à l'étranger, c'est-à-dire une période qui dépasse les quatre semaines, ils ont l'obligation de signer un contrat euh, avec l'entreprise de, de signer un contrat de mise en veille et tous les droits sont transmis à l'école euh, qui va le, les accueillir. C'est-à-dire l'entreprise ne sera pas obligée d'assurer la rémunération ou l'assurance. Euh, si la période dépasse euh, les quatre semaines, actuellement c'est le cas. Euh, sinon, pour la période... Euh, le semestre d'études à l'étranger ne va jamais valider, ne représente rien par rapport aux 12 semaines obligatoires pendant la période entreprise. Puisque les 12 semaines, c'est pendant la période d'entreprise et c'est l'entreprise, c'est à eux de chercher une entreprise qui devrait les accueillir pendant cette période. Donc si la période partenaire, par oui, Soit une filiale de l'entreprise, euh, soit des partenaires, soit... Euh, soit une autre entreprise. D'accord. Et actuellement, si la période elle est de quatre semaines ou moins, ils sont toujours considérés comme des salariés de l'entreprise. Cependant, si la période dépasse les quatre semaines, il y aura aussi un contrat à signer avec la nouvelle entreprise qui va les accueillir pendant cette période. Une autre question euh, peut-être par rapport euh, au, à l'entreprise en général. Est-ce qu'il est possible de changer d'entreprise en cours de route sur ces alternances euh, ça, on, a, on a eu ce cas où euh, des apprentis ils ont signé le premier contrat d'apprentissage et après ils se rendent compte que euh, l'entreprise ne correspond pas à, leur, à leurs attentes, par exemple. Où, et euh, Il y a eu une rupture de contrat à l'amiable. Et après, euh, une signature d'un autre contrat d'apprentissage. Et comme euh, la formation est sur trois ans, euh, soit le contrat d'apprentissage, dès le début, il est signé sur trois ans. Euh, S'il y a une rupture, on peut, ils peuvent signer un contrat. Par exemple, il a fait la première année. Il peut re un contrat d'apprentissage sur deux ans. D'accord. C'est tout à fait possible. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Je crois qu'on a plus de, de questions sur le chat. Peux, par contre oui. peut-être revenir, Elodie, euh, en fait, sur le recrutement, euh, comme le disait mon, mon collègue, euh, nous, dans le, dans le recrutement, on peut effectivement voir des candidats qui euh, ont choisi en premier choix la formation Comet. Euh, on regarde leur dossier, évidemment, si on est euh, en deuxième choix derrière. Et euh, quand euh, les critères correspondent à nos, à nos critères, enfin, quand les je dirais les résultats présentés par les candidats correspondent à nos, à nos critères. Euh, voilà, on sait effectivement proposer cette formation au cas où euh, effectivement le candidat ne puisse pas avoir son ne puisse pas trouver d'entreprise, et c'est déjà effectivement arrivé. Okay. Euh, par contre, il f... voilà, il faut être euh, il faut être clair. Euh, enfin, donc euh, le deuxième choix il est faut important. vraiment voilà, il faut vraiment faire le, le bon deuxième choix. Euh, mais c'est des choses qui c'est des choses qui peuvent se faire. Après, ce sont nous on évalue avec nos avec nos propres critères, mais c'est vrai que. C'est quasiment les mêmes parce ouais. que en termes de classement dans la promotion, en termes de, on regarde des notes en mathématiques, les notes effectivement physique en mécanique, en, en construction, en projet, projet de construction, en anglais, euh, tout ce qui est sciences physiques, donc euh, voilà. on.. Généralement, un bon candidat comète va être un oui, bon candidat... De... Euh... Surtout qu'il y a des Surtout cours en les commun, autres. comme vous l'expliquez. Et puis, oui, il y, des, il, y des, il y a des cours en commun derrière. Et aussi, euh, ça arrive, mm -hmm. pas souvent, mais ça arrive que des étudiants qui sont en FIS et au bout de premier semestre, par exemple, ils demandent euh, de changer de formation vers FISA, ou l'inverse, de la FISA vers la FIS. D'accord. Et après, ça, ça reste... Mm -hmm. Les responsables des deux formations, c'est à eux de décider en fonction du, voilà, de, du profil du et de la motivation. Cursus, oui, mmh. Du profil, le résultat, cursus mmh. de cette première année, premier mmh. semestre par exemple, on peut, on peut autoriser ce changement de formation. D'accord. Voilà. Je vois qu'on a une question aussi concernant donc, le DUT GE2I. Est-ce que c'est un DUT qui peut être admis en formation mécanique Et même question pour un DUT chimie nous, c'est plus DUT, génie mécanique, qu'on qu on, qu on reçoit beaucoup plus. D'accord, ok. Mm. Eh, bien, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de, de cette formation. Euh, je vous invite à vous reconnaître.